Alexandre colonise des villes comme Alexandrie en lui donnant son nom. Alexandre amène des Perses et des Macédoniens. Il donne une éducation grecque à des jeunes Perses. Il se présente comme un roi Perse et respecte les coutumes locales, sans doute pour gagner la confiance du peuple soumis et éviter la réforme. Alexandre prend des habits perses pour s'exprimer avec les Perses, mais en privé, il porte des habits normands. Il porte ensuite en public dans son palais et, et lorsqu'il donne,